Alors en préparation de sol, ben pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je ne suis qu'en sol vivant, euh, non mécanisé et entre guillemets, et, euh, et l'entre guillemets a toute son importance, c'est-à-dire que je n'ai pas de tracteur, et donc pour travailler mon sol, je travaille avec la pitchoun. La pitchoun, c'est un outil que je vous ai déjà présenté plus d'une fois, vous savez également que je suis partenaire avec la Fabriculture, donc d'ailleurs si vous en voulez, code promo 5% à me demander, ça c'est la Pitchoun, c'est une petite campagnole, donc c'est un outil qui est développé exprès pour pouvoir travailler son sol de manière euh, ben, non mécanisée, sans pétrole, sans rien du tout, avec un outil hyper robuste, hyper fiable. Donc, là je vais vous le montrer, toutes ces lignes-là qu'on qu a tracées au cordeau sur un sol qui a été désherbé, toutes ces lignes vont être préparées avec ça uniquement. Donc qu'est-ce que c'est cette pitchoun ben, C'est ni plus ni moins qu'une base euh, type... Voilà des compacteurs de sol. Enfin, je ne vais pas te dire grelinette parce que c'est pas de la grelinette, c'est pas de la biobèche, c'est encore autre chose puisque là on est sur des dents droites et pas des dents recourbées comme on a sur une grelinette. Donc là c'est des dents droites, mais en fait le principe même de la campagnole et donc de cette petite campagnole, c'est d'avoir une contre dent. Alors là cette contre dent est symbolisée ici, enfin est, est, est fabriquée pardon, ici par ce cadre en métal là, qui va faire contre dent avec ça quand on va l'utiliser. Alors chez les campagnols, on a deux types de contre -dents. On a les contre-dents fixes comme ça, en, en rigide, et également des contre-dents ressorts. Donc ça permet d'être sur des terrains plus caillouteux pour que les cailloux puissent passer à travers l'outil. Ici, ça reste un outil réservé là où il n'y a pas de cailloux. Quoi. Donc la contre le principe de la contre c'est que quand on enfonce l'outil, donc certes, ça fait une décompaction de sol à 20-25 cm, mais quand on remonte, la contre reste plaquée au sol et on vient l'émietter en fait. je vais faire, je mettrai quelques images en gros plan tout à l'heure, voilà, donc là on voit quand même que l'herbe désherbée, même si ça fait un moment qu'elle est désherbée, peut être gênante, donc on va la retirer avant, enfin je vais la retirer avant avec le croc. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos de l'an dernier, je vous invite à aller les voir, je vous les mettrai dans la description ou, dans, ou plutôt dans le lien final de la vidéo. Je fais avec cette campagnole, sans trop forcer, 90 mètres linéaires de travail euh, par heure. 25 mètres, là, une ligne, moi je travaille en ligne de 25 mètres, c'est un quart d'heure. Et sans s'énerver, voilà, rythme normal. Euh, souvent avec le flow, hein, je, je vous rappelle, j'aime bien écouter de la musique quand je fais ce genre de choses. Donc 90 à l'heure, euh, bah, ça veut dire que l'ensemble de mes lignes vont être préparées quand même très très vite, donc je ne vais pas vous refaire le calcul, vous regardez la vidéo de l'an dernier. Donc deux petites choses, deux, trois petites choses à savoir quand même pour cet outil, donc c'est à peu près 200 euros qu'il coûte. C'est donc un outil qui est nettement moins cher qu'un motoculteur pour un travail très, très similaire, très équivalent et surtout sans trop chahuter le sol. Voilà, le motoculteur c'est bien mais il faut faire gaffe, il ne faut pas trop l'utiliser, en gros, enfin moi en tout cas dans mon mode sol vivant, parce que ça a tendance en fait à, à lisser beaucoup trop le sol. Alors sur un sol qui est bien drainé, ça va, mais sur un sol qui est un peu humide, ça taloche le sol et c'est pas terrible. Quoi. Et c'est un outil qui tourne vite, qui chède vraiment, vraiment le sol, alors que là, on y va vraiment mollo, même les vers de terre, on limite le temps de partir quand, quand l'engin quand, quand arrive. Quoi. Au niveau de l'entretien, deux, trois petites choses qui sont bien. Donc ça reste un outil euh, purement euh, et simplement mécanique manuel. Donc on a des manches en bois à entretenir, moi je vous conseille de les entretenir euh, avec tout simplement de l'huile de lin. Voilà. Vous les poncez régulièrement, vous les nettoyez, vous les poncez, vous mettez de l'huile de lin, imbibez ça d'huile de lin, une à deux fois par an, c'est ce qui est bien, voilà, pendant la saison, et puis pour remiser. La deuxième chose, c'est bah, nettoyer la partie métallique, nettoyer, repeindre s'il y a besoin, pour éviter que ça rouille de trop. Et puis c'est toujours bien d'utiliser euh, des huiles également euh, pour bah, protéger de l'humidité, au niveau que ce soit les dents ou que ce soit les parties euh, euh, métallique autrement non peinte et puis euh, alors moi le petit truc important, vraiment important aussi c'est, vous voyez cette jonction ici dans l'outil c'est métal sur métal et donc métal sur métal c'est quelque chose qui a besoin de graisse donc là il faut mettre un point de graisse, des points de graisse sur ces parties là donc l'avantage de la pitchoun c'est comme... que ça se démonte voilà, on a vraiment l'outil de base, hein. vous voyez l'outil de base c'est un outil qu'on peut presque trouver dans les magasins de base. Et donc avec ce système qui tourne autour. Et donc sur ces parties où ça tourne, donc là, on met la graisse. Voilà. Alors vous pouvez mettre de la, de la graisse euh, mécanique agricole. Moi je prends plutôt de la graisse lithium ou de la graisse euh, cuivre. Voilà, pour, pour avoir des qualités de graisse quand même qui soient bien. Pour ce genre d'application. Bah, c'est un outil qui permet de garder la forme, mine de rien, sans se faire mal, et ça c'est important. Au début, quand je ne l'avais pas, je travaillais avec une fourche à dents pour décompacter mon sol en reculant plutôt, pour juste faire une, voilà, un bêchage, qu'on va dire. Et après, je venais émietter avec le croc. Et en fait, je n'avais pas fait 5 mètres avec le croc, que j'avais déjà hyper mal au dos. Et depuis que j'ai cet outil-là, et puis du coup, on dirait que je suis en train de vendre un outil comme Pierre Belmar. Euh, bah, depuis, j'ai plus mal au dos. C'est génial, ma vie a tout à fait changé. <rire> non, en fait, c'est vrai, pour le travail, mine de rien, c'est vachement important. C'est que ça travaille euh, le corps. On ne force pas sur le dos, certes. Enfin, le dos, euh, c'est pas tellement le problème de, de mal de dos par le travail, mais c'est plutôt pas, parce que mauvaise position. Quoi. Et donc là, avec ça, en fait, on, bah, en fait, ça force pas, et donc ça fait pas de mauvaise position, ça fait pas de douleur. Donc du coup, on peut travailler longtemps avec sans se faire mal. Donc c'est quand même vachement bien. Bon, bah, c'est bien beau de, de présenter l'outil. Bah, maintenant, il euh, faut quand même le voir en oeuvre, parce que bon, euh, il a beau être propre, il a beau être sympa, euh, il faut quand même qu'il fonctionne, et qu'il fasse euh, le job pour lequel euh, il est destiné. Donc euh, bah, c'est parti, on prépare. Là, on a, on a mis combien Six cordeaux. Donc 6 cordeaux normalement, euh, Marion c'est combien Un quart d'heure par ligne une heure. une heure et demie normalement 6 mmh. ben. fois 3 quarts d'heure Enfin 6 fois 1 quart d'heure Une heure et demie Donc on en a pour une heure et demie normalement. Je ne sais pas quelle heure. Mmh. Allez, l'outil vu du dessus. Je vais faire la présentatrice. Euh... Alors du coup Marion, tu vas prendre pour habitude de piquer bien droit les dents pour vraiment les rentrer droit dans le sol, Voilà. tu peux te servir évidemment de ton poids pour rentrer et après tu tires juste en arrière, tu utilises le poids de ton corps plutôt que de la force de tes bras. Et ensuite, l'idée, ça va être de reculer d'à peu près 10-15 cm, mais toujours en piquant bien droit. Pique plus droit, hein. beaucoup plus droit. Ouais, voilà. Bon, là, je fais un truc euh, euh, au bout.